Bonjour, je suis Bertrand Joannin et je dirige Accélérance Formation et Conseil depuis 14 ans. Nous avons décidé de créer cette année la Minute du Courtier. La Minute du Courtier, c'est votre rendez-vous bimensuel. Destiné à qui Eh bien à vous, très cher courtier. Et de quoi va-t-on parler D'actualité, d'avenir, de votre métier, de votre expertise, bref, de votre quotidien professionnel. Et tout ça en une minute. Rendez-vous dans deux semaines avec notre premier épisode. Je vous souhaite une excellente année 2023 et bien entendu, un bon business.